Good morning, allez, Ida, nous sommes aujourd'hui, le lounishmat, a vraiment de rai ben israël, de David Benforte, de Moselle Frithna et de Robatester. Si vous souhaitez vous céder une prochaine étude de Michel, contactez ça qui est une éternelle. Nous étions dans la salle de l'hôpital et que de Bet Michel n'a pas été ni 7. Abaal n'entendait la maison note, vehen maison Mais tout, benotten, ni zonote, minéchasim, benéchorin, vehen et zonote, minéchasim, et chambadim, y pennait, chez trouv. On continue dans notre Mishnah, le sujet ouvert dans la Mishnah précédente, sous deux aspects. Dans la Mishnah précédente, on a parlé d'un cas où on avait Yaakov qui se marie avec une femme, Léa, et Léa, elle a une fille d'un mariage précédent et elle avait une fille, donc une certaine Dina. Le, lorsque Jacob se marie avec, avec, euh, avec Léa, il s'engage, il s'est engagé expressément dans la va de lui donner, en plus, à manger durant 5 ans. Nous avons calculé, la petite Dina, elle a aujourd'hui 10 ans, on va la nourrir jusqu'à qu'elle a ses 15 ans. D'accord Et... Maintenant, ce qui s'est passé, on a évoqué dans les mesures précédents, ensuite, la situation sont compliquées, que Jacob au bout de 2 ans, il a fini par divorcer la mère, Léa, et là, ensuite, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, on avait dit Narchon. Et maintenant, ce Narchon aussi, il s'est aussi engagé de payer, de donner à manger pendant 5 ans à la fille. Donc en fait, elle a, il lui reste encore pendant 2 ans, ça se chevauche, où mmh. euh, Yaakov et Narchon doivent tous les deux donner à manger à la petite, et donc on va lui donner un repas, et pour en plus de ça, la valeur d'un repas. Et là, la elle va continuer encore pour couronner le tour, elle va nous dire qu'en fait, imaginez qu'en fait, la petite Dinah hein, après... Après, au bout de trois mois, que sa mère s'est mariée, elle en avait marre de sa mère qui change de mari tous les deux ans, et euh, elle est partie elle est partie se marier elle aussi, la petite Dina. Et son mari, maintenant, il s'est engagé aussi à, à nourrir sa femme. Donc regardez maintenant, il y a trois personnes qui sont engagées à, à la nourrir, son mari parce que c'est là que tout va, et Yakov et Narshon, chacun des maris de la mère, il s'est engagé aussi à payer cinq ans, bah, qu'est-ce qu'elle fait la fille Elle touche trois fois la maison -nôtre. tout simplement. Une est si elle se marie, Abal n'entend la Donc le mari lui donnera, son mari lui donnera les maisonnottes et lui donnera à manger, parce que chaque mari a l'obligation de donner à sa femme, et Vehen d'mei Et les autres, les deux maris, devront lui donner les dmei la valeur des repas. D'accord Parce qu'en fait, ce qu'on apprend de là, c'est la notion qu'on a déjà évoquée dans la, quand on a introduit la méthode précédente, que le. Que le Lorsque je m'engage dans ma ctuba, et là, ça va être là, on va commencer dans, dans la suite de on va parler, c'est ça que je vais m'attarder un peu pour expliquer l'histoire. Que lorsque je me marie avec une femme, je m'engage avec des conditions de ktouba. Les conditions de ktouba, elles se trouvent dans les lois de Evenheiser, dans la partie de la section de Evenizer, Ça parle des lois, c'est pas un engagement classique qui, qui, qui marche comme toutes les règles d'engagement de donner de l'argent à quelqu'un. Si je m'engage, on va fait une pause de la Mishnah et je vous explique le principe. Comme ça, j'introduis la suite. Il y a, je peux m'engager à vous donner 10 000 shèkels. À partir du moment où je me suis engagé à vous donner 10 000 shèkel, vous êtes devenu mon créancier, je vous dois de l'argent. Je suis comme si je vous avais emprunté de l'argent. Parce que dès que je me suis engagé à vous donner, je te dois. Je, je me suis engagé à donner 10 000, je te donne un char que je te dois 10 000, peu importe si tu m'as prêté 10 000, je te dois 10 000, ou je me suis engagé à te donner 10 000, je te dois 10 000. Lorsque je te dois 10 000, ça a des règles bien spécifiques qui se trouve dans les lois du prochain Mishpat, dans l'action que je rends qui touche au prochain Mishpat. Lorsque je me marie avec une femme, je m'engage à nourrir les enfants qu'on va avoir, et à la nourrir à elle, et même la nourrir à elle, même après le décès du mari, qui devra nourrir à elle, et qui devra nourrir sa femme, et tout ça, ça, c'est plus un engagement classique de payer quelque chose, mais c'est un statut d'Octuba, qui est régi avec des lois spécifiques aux lois de comme en ils fait plusieurs taquements. Le principe de notre Mishnah, il est de m'expliquer que lorsque je me marie avec une femme qui a déjà une fille, je dois nourrir sa fille parce que c'est pas comme une loi de Ktubah. Même si c'est écrit dans la c'est pas, je ne le dois pas par rapport aux lois de Ktuba, je le dois comme plutôt comme une créance. Ok Selon ce principe, maintenant, on va maintenant expliquer un principe général aux lois de K'touba. Et après, on va expliquer la, la différence entre les deux. C'est que, lorsque, de manière générale, Reuven, Yaakov, il doit 10 000 shekels à quelqu'un. Yaakov, il doit 10 000 shekels, il écrit un star. Yaakov, il doit 10 000 shekels à. Reuven, il doit 10 mille shekels à Shimon. D'accord Réhouven, il doit 10 000 shekels à, shekel à Shimon. Il a écrit à Shimon un star. Sh Réhouven décède. Qu'est-ce qu'il fait Shimon Alors, vous êtes censé déjà répondre à la question. Shimon, il peut aller voir les héritiers uniquement si Yaakov, si a laissé des biens immobiliers. D'accord les racines chez des biens immobiliers. S'il a laissé des biens immobiliers, il va, il va récupérer sa dette. S'il n'a pas laissé des biens immobiliers, il récupère D'accord Selon la lacha la, la il n'a pas de liaison de payer. Après, il y a les Gionim, ils ont fait une takana qu'on peut quand même récupérer. Je ne rentre pas dedans parce que d'abord, je ne suis même pas aiguisé dans les, dans les détails de la lacha. De manière générale, il y a quand même les Géonis, ils ont fait une takana qu'on peut prendre des biens immobiliers. Mais selon gma, en tout cas, les biens immobiliers, on ne les touche pas. Les enfants n'ont pas d'obligation. Et même une requête, est-ce que les enfants, ils ont, ils ont quand même une mitzvah de payer ou ils n'ont même pas de mitzvah de payer C'est-à-dire, s'ils ont hérité d'un compte en banque bien fourni, avec des, des, des milliers de shekels, ils ils selon la faille, ils n'ont pas besoin de payer tant qu'ils n'ont pas un DI, tant qu'il appelle c'est des biens immobiliers. D'accord Ok Maintenant, ça, c'est en général. Donc, je reprends, si Reuven a dit qu'il doit... 10 000 shekels à Shimon, Réoven décède, Shimon va voir les héritiers de Réhoven, et leur dit Hey, votre père, il doit 10 000 shekels, un, j'ai un droit de saisie sur la maison, je vous prends la maison. Si par contre Réoven, il s'est engagé à payer, et de même, de même plutôt, on va commencer par là, Réoven, il s'est engagé à payer aussi tous les frais que lui occasionneront le, sa consommation de Coca-Cola pour l'année à venir. Vous êtes capable d'évaluer combien de coca vous buvez Moi, pas, j'en sais rien. D'accord Quelque chose de, de flou, un engagement assez flou. On ne sait pas combien ça coûte, mais je me suis, revenu s'est engagé. Toutes les bouteilles de Coca, tu viens à la fin de l'année avec les factures, tu me les donnes et je te paye moi tous les Coca. Donc maintenant, ensuite l'année elle avance, euh, le, chaque fois que Shimon y va, il va au super, il achète une canette, il achète une bouteille, tac, il garde les factures. Il arrive à la fin de l'année, il dit écoute, moi maintenant, ça fait une ardoise de 4000 ardoise shekels de, de Coca-Cola, tiens, paye-les-moi. Reuven s'engage à le payer, il devra le payer. Ce qui se passe, c'est que maintenant, on va parler du cas un peu plus délicat où, où, euh, où Reuven. Il oublie un détail. Non, c'est pas grave. D'abord, je continue sur ça. Je vais plus après, c'est pas très grave. Euh, donc maintenant, Reuven, Jimon, toute l'année, il boit du coca, il vient avec les factures. Si quand il vient avec les factures, Reuven est décédé, de nouveau, même principe, il pourra prendre l'argent des héritiers. Probablement, tout va très bien. Nouveau cas de figure que j'ai oublié d'évoquer, mais ce n'est pas là, vous pouvez le faire maintenant, y a, ça a change un problème. C'est qu'en en fait, Réhouven, il s'est engagé à donner 10 s'est engagé à donner à Shimon, et Réhouven vend à une tierce personne, il lui vend son champ, et après Réhouven décède. Shimon, il ne pourra pas aller voir les héritiers, parce qu'il n'a pas laissé de champ aux héritiers, il n'a pas laissé de biens immobilier aux héritiers, mais il pourra aller voir l'acheteur. Et lui dire, écoute, le bien là, il a engagé, tu dois me payer, j'ai un droit de saisie de 10 000 chéquelles sur, le, sur le, la, le bien immobilier que tu, as, que tu as acheté, je récupère mes 10 000. Même principe, encore pour le moment, avec l'histoire du coca. Réouven, s'est engagé à payer toute la consommation de coca à l'année à venir. Shimon débarque à la fin de l'année, il va voir l'acheteur, il lui dit, écoute-moi, il s'est engagé à me payer que pour toute l'année à venir, toutes les bouteilles de coca que j'achèterai, et ça change rien, tout est qu'il est mort au J'en ai eu pour, finalement, j'en ai eu pour 4500 chiquel de Coca-Cola. Tu me donnes du bien immobilier que tu acheté, tu me donnes 4500 D'accord, ça va pour le moment Pour l'instant, c'est des données relativement simples. On va prendre que pour les lois de Ktubot, c'est un peu différent, un peu beaucoup même. Que lorsque, alors, le, dans la va on s'est engagé à nourrir à la fois... À nourrir du vivant la mère, et, et même en plus que le jour où Reuven décède, la mère, elle pourra continuer à vivre dans la maison et à manger pour le moment, on en parlera plus tard. et s'est même aussi engagé à ce que les filles qu'il a eues de sa femme, même si elles n'héritent pas, elles continueront à manger jusqu'à qu'elles vont devenir adultes ou qu'elles vont se marier avec quelqu'un. On a déjà évoqué le principe pour rappeler, ouais. de mon vivant, je n'ai pas d'obligation de, de nourrir mes enfants du point de vue que tout bas. Donc, une obligation du point de vue que... Il y, y a une certaine téquana que le père, il a l'obligation de nourrir ses enfants. En théorie, on pourrait avoir des enfants et les mettre dans la rue et, et qu'ils brouillent tout seuls. Je n'ai pas d'obligation. Euh, D'accord bon, On va pas rentrer dans ce détail, ça, ça, ça rapporte dans l'agma, d'afnun, donc tout Il y a maintenant, le père, il n'a pas d'obligation de nourrir ses, ses filles ni ses filles ni ses garçons. Mais après le décès du père, alors on a dit que les filles n'héritent pas, c'est des garçons, mais, les, les, mais les, les filles pourront réclamer, on donnera à manger des, aux filles des, des biens que le père a laissés. Ça c'est parce qu'on s'est engagé dans l'actuva, que c'est ce qu'on avait, ce qu avait appelé, l'actuva Be Benan nukvan. On l'avait évoqué dans une fin de chapitre, je ne sais plus, fin de K'vav, j'imagine, oui, qu'il y avait là-bas l'actuva la des Benan nukvan, les filles que... Nékevot, que tu auras de moi, que je le nourrirai, qu'elles sont nourries de mes biens, jusqu'à qu'elle se grandisse ou qu'elle soit mariée, qu'elle se nourrit. Pour le moment, simple, rien de compliqué. Ce qui se passe, c'est que maintenant, Reuven, il avait un champ, il l'a vendu à Shim'on. Il l'a vendu à, à quelqu'un d'autre. Il a vendu son champ. Et Reuven décède. Alors, attention. Dans l'acte Ova, il s'est engagé qu'il donnera à manger aux filles. Mais maintenant, il n'a pas laissé de biens. S'il a laissé de biens, il ne doit rien donner. Est-ce que les filles, maintenant, pourront aller chercher, récupérer l'argent du bien, l'argent de leur nourriture, des biens que Reuven a vendus à cette tierce personne Et La réponse, elle est que non. Pourquoi On a dit que si on s'engage, on doit aller récupérer. Alors là, on fait une takana spéciale. Que. On ne pourra pas partir voir les, ceux qui ont acquis les champs les biens immobiliers de quelqu'un, pour récupérer, pour nourrir sa femme et ses biens, pour récupérer par rapport au prix fixe C'est une tâcanacrahamim, on fait, parce que j'explique d'abord le principe. De manière générale, si Réouven vend son champ, et qu'après Reuven décède, Shimon peut partir récupérer le champ qui a été vendu, en prétendant qu'il lui dit Écoute, toi tu as acheté le champ en pegimel en 5783 », moi, ils sont engagés que depuis 5780 que, que dès que je réclamerai, il devra me payer 10 000. Toi, quand tu es parti acheter le champ, il fallait partir enquêter, et tu aurais facilement compris, que le bien il était déjà engagé pour moi. Pourquoi tu es parti acheter un champ qui était engagé C'est ton problème à toi, tu as fait une bêtise. Tant pis pour toi. Le bien, il a été engagé. D'accord Les biens immobiliers, ils sont engagés pour les dettes. Maintenant... Chachamim, on fait une que c'est vrai uniquement pour les prix fixes, qu'on peut évaluer. Par contre, pour zone Aïchave et Abanote, le fait de nourrir les filles, comme on a expliqué, c'est quelque chose qu'on ne sait pas sur combien on va s'engager. Parce que peut-être que quand je vais me marier maintenant, peut-être que je vais me marier d'abord pendant, pendant 40 ans, 50 ans, jusqu'à qu'il y ait un décès ou quoi que ce soit, d'accord Et maintenant, combien de filles je vais avoir on ne peut pas savoir, parce que j'en ai une, j'en ai 17, 22. On ne peut pas savoir quand il finit, je vais avoir quelque chose. Donc c'est quelque chose que c'est... Ça veut dire que finalement, les on ont voulu protéger les acheteurs, que l'acheteur, quand tu vas acheter un terrain, tu dois vérifier qu'il n'est pas des engagements. Comme ça, en fait, quand on achète un terrain, on prend un avocat pour qu'elle aille vérifier que le bien n'a pas été hypothéqué. Mais on peut hypothéquer un bien que pour quelque chose de défini, de précis. Quelque chose qui est complètement aléatoire, on ne sait pas combien ça va nous coûter, combien il y aura de filles, combien d'argent ça va coûter. On ne peut pas évaluer, mais on un un écoute, si tu commences maintenant à donner un droit de récupérer même des, des acheteurs, de récupérer un bien hypothéqué pour une, une somme qui est complètement floue, qu'on ne peut pas savoir combien ça va coûter, les gens ne vont plus voir acheter de terrain. Ça va faire comme ce qui se passe avec, en Israël, où l'immobilier, il ne s'arrête pas d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter, parce qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, les, les prix. Ils explosent. Alors pour faciliter ça, demain aussi il y aura plus ou inversement, de c'est le contraire. C'est que cette fois-ci, on pourra plus. Tous les biens, ils vont, être, ils vont être, hypothéqués pour les engagements, pour payer les dettes. Plus personne ne va acheter des biens parce que les gens ils vont perdre de la tête ils vont se dire on ne peut pas calculer, on peut pas. Il y a trop de risques. On n'a pas, on a envie de laisser un, un, une certaine liberté d'achat de, de, de, de, de, de, et de, de, de, de commerce, quoi. D'accord. Donc du coup, même on fait une Takana que quand tu vas acheter un terrain, vérifie qu'il n'est pas hypothéqué, mais quelque chose de normal, de logique, il a été hypothéqué par rapport face à une dette bien précise, qu'on peut quand même évaluer et estimer combien ça va coûter, est-ce qu'il y aura assez de quoi se faire rembourser ou pas. Mais, mais quelque chose qui est complètement aléatoire, qu'on ne sait pas combien ça va coûter, je me suis engagé, qu'en en cas de problème, tu, tu, tu viendras récupérer l'argent que ça coûte la nourriture des enfants, la là, on dit écoute, on ne sait pas combien ça, ça peut coûter des enfants, d'accord Donc maintenant. Il s'avère que maintenant, on va essayer maintenant de concentrer tout ce qu'on a parlé, on a expliqué l'idée, maintenant on va concentrer ça sur deux cas de figure. Reuven décède. Il s'est engagé dans cette couva qu'il devra nourrir les filles, ses filles. Ses filles ne pourront pas aller voir celui qui a acquis le bien de Reuven pour récupérer leur argent, parce que Ramil on fait un qu'on ne pourra pas récupérer. Par contre, Reuven s'est engagé à donner à Shimon 10 000 shekels ou même à donner la consommation de coca annuelle, Rouven décède, Shimon pourra aller récupérer le... son dû chez l'acheteur. Parce que là, c'est un prix fixe. Alors là, attention, c'est vrai que 10 000 shekels, c'est un prix fixe. Le coca, vous allez me dire, coca pendant un an, c'est pas fixe, mais on va dire, eh, c'est quand même estimable. Il y a moyen de, de se faire une idée. Combien on peut boire de coca D'accord ouais, Chacun a la sa consommation. Alors, calcule une bouteille par jour, et dis-toi bien que ça a été hypothéqué pour... Euh, je sais pas moi, si 6 shekels, 300, ça va faire, elle euh, de 1800 shekels. Et on s'arrête là. Alors on sait que tu, tu, tu peux au moins calculer, tu peux estimer, tu peux prévoir le, le, coût, que ça, le coût dans les deux sens. Le, euh, le coût, c'est Combien, Comment ça va te coûter Donc finalement, l'hypothèque, elle a marché. Par contre, pour nourrir les filles, alors on ne peut pas estimer, okay Alors de ce fait, maintenant, regardez la situation. Je reviens maintenant avec l'histoire de Yaakov qui s'est marié avec Léa. Et qui avait une fille, Léa elle avait déjà une fille de Dina, il s'engageait à la nourrir. Et en plus, ça, Yaakov il a eu avec Léa, il a eu encore trois filles. Maintenant, Yaakov il a vendu un terrain. Et ensuite Yaakov décède. Alors là, hein, regardez ça, comment ça se passe, ça va être rigolo quoi, que ces vraies filles elles pourront pas partir chercher à manger chez celui qui a acquis le terrain. Tandis que la fille Dina, Sheky, s'est engagée de payer, il s'est engagé de payer pour une durée fixe durant 5 ans. Il devrait le donner, bon, on va essayer combien une fille elle peut manger pendant 5 ans. 20 chakelles par jour pendant 360 jours, multiplié par 5, on fait l'addition, et puis on arrive, on arrive à un prix, on on, c'est estimable. Dans ce cas-là, la fille, la Dina, elle pourra aller récupérer son argent alors que ses propres filles ne pourront pas les manger. Vous avez compris le principe? Ben, regardez comment c'est Mais tout, on revient maintenant sur l'histoire. En fait, il y avait, je reprends l'histoire initiale, il y avait Jacob, il s'est marié avec Léa, il s'est engagé, à lui payer après Léa, elle s'est mariée, il a divorcé, elle est partie se marier avec Narshon, et ensuite Dina, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, et après on a Jacob, et Jacob, on prenait le cas de Jacob, Jacob et Narshon, les deux, ils décèdent. Eh bien, b'notéhen leur fille ne min ben ils ne pourront consommer, ils ne pourront être nourris qu'à partir des biens qui sont libres, qui n'ont pas été vendus. Que les biens que les héritiers possèdent dans les mains. Par contre, ils ne pourront pas aller chercher les biens qui ont été vendus. Vehi, par contre, cette fille-là, la petite Léa, là, et la petite Dina, elle pourra même partir récupérer ses, ses repas à partir des biens qui sont méchou qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus, c'est-à-dire qui sont hypothéqués, qui ont été vendus à une personne étrangère, pour quelles raison ke parce qu'elle a un statut de baalatrov, elle a un statut de créancière, d'accord Elle n'est pas nourrie en guise de touba, mais en guise de créance. Et là, dans ce cas-là, on pourra récupérer l'argent chez les acheteurs, chez ceux qui ont quitté les terrains. La mishta conclut maintenant. Pour éviter toutes sortes de situations, Apikrim, les gens intelligents, plutôt picard, c'est celui qui voit, qui réfléchit. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est rouet à En tout cas votre, on le voit. Les roué, rouet à celui qui, qui prévoit les situations, pas qui se jette à l'eau et puis après il sait pas comment se sortir. Donc Apikrim, c'est celui qui, qui voit loin, qui envisage éventuellement les cas complexes. Bon, Yaakov, il va se marier avec Léa, c'est très bien, c'est très sympathique, il est content de se marier, avec, de se remarier, mais allez savoir s'ils vont réussir à accorder le violon ensemble. Peut-être qu'ils vont divorcer. Donc les gens intelligents, Ayoukotvim, ils écrivaient, ils écrivaient quand ils sur de, de, de, de nourrir la fille de la femme, « chez Azunet Bitech biter kolzman Il est À condition que je nourrirai, je veux, je m'engage à nourrir ta fille, tant, qu tant que tu es marié à moi, comme ça le jour où il y a un divorce, toi, je te divorce, je te donnerai ta touba et ta fille, Shalom à israël je ne dois plus rien. » D'accord Ça c'est des gens intelligents qui prévoyaient le coup. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une autre plainte. Ce serait pas le tout, c'est là.